Bonjour à vous, vous êtes facilitateur, formatrice au sein de collectifs qui habitent la Terre d'une autre manière. Vous aimeriez mettre davantage de sensibles et de, de liens avec l'invisible dans vos métiers. Je vous propose une formation dans la région parisienne à partir d'avril 2022, qui dure un an euh, et qui est une formation en constellation de projet. Je m'appelle Nancy Larding, je suis constellatrice de projet et j'ai élaboré ma méthode en me formant aux constellations familiales. Parce que depuis le début, j'avais envie de pouvoir utiliser cette technique qui est plus connue sous l'aspect thérapeutique, de le sortir de là et de l'amener vers l'accompagnement des collectifs qui habitent la Terre autrement. Alors, cette petite vidéo va raconter les différents modules, je lance une première euh, formation à Nantes en, en décembre 2022 et euh, en région parisienne, euh, grâce à Carole qui, qui en a fait la demande, euh, on, on lance la promo sur, pour voir s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour la mettre en place euh, à partir d'avril 2022. Alors. Le premier module se fera le 4 et 5 avril et là c'est les bases. Euh, on va parler de la posture, de l'éthique, de l'intention euh, de, de la formation. On va se brancher au champ énergétique euh, qui est très soutenant dans les constellations. On va voir le déroulement d'une constellation de projet. On va euh, tenter de, de percevoir qu'elle est euh, l'art de la question juste, la question du début et puis on va aussi travailler euh, le, le, sa juste place au sein de sa famille d'origine alors ça c'est le béaba B. Des, des constellations familiales euh, et c'est important de, de, de pouvoir euh, euh, euh, trouver sa juste place en tant que, que thérapeute dans sa famille d'origine pour pouvoir aussi accompagner les clients là-dessus il y a euh, la frontière est ténue entre le, le privé et le, et le professionnel et j'aime bien euh, pouvoir euh, jongler avec les deux. Euh, donc du coup ça c'est sur le premier module. Le module 2 se déroulera le mardi 31 mai et le mercredi 1er juin et là j'ai appelé ça les sources du jaillissement. Euh, donc c'est euh, se mettre en lien avec ces antennes, avec quoi est-ce que je sens euh, Est-ce que c'est plutôt une perception visuelle, kinesthésique euh, Est-ce que ce sont euh, des phrases qui me viennent Voilà, on va, on, va, on va jouer avec ça. On va travailler sur la première image qui raconte déjà beaucoup de choses dans une constellation. On va prendre soin de Gaïa et euh, on va parler de, du concept de personne source d'un projet qui est un concept euh, qui est, que je rencontre beaucoup dans les constellations de projets que je mène au sein des collectifs et qui vient de Peter Koenig. Euh, je me suis formée, euh, j'ai suivi plusieurs formations avec lui et donc euh, je transmettrai euh, comment ça se joue dans les constellations, des personnes sources. Le module 3, là ce sera deux jours en septembre, ça ce sera à mardi et à mercredi et euh, la, la thématique ce sera sur l'enfant intérieur. Et puis on va aussi intégrer tous les modules qu'on a déjà faits, les deux premiers dans lesquels on aura pratiqué déjà pas mal. Euh, alors l'enfant intérieur, c'est une thématique qui revient très souvent dans les projets, des projets de cœur, euh, parce que ça fait souvent appel à quelque chose qui, qui est là depuis tout petit, toute petite. Euh, donc l'enfant intérieur, on va expérimenter, on va jouer, on va regarder quel est son plein potentiel et comment s'y connecter. Euh, et on va aussi travailler la polarité du masculin et du féminin dans cette, euh, ce module 3. Le module 4, ce sera deux jours en novembre, euh, un mardi et un mercredi. Et là, c'est pour montrer à quel point le champ des constellations est vaste, très vaste. Euh, on ira consteller dehors. On a trouvé un lieu euh, qui, qui peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Euh, non, jusqu'à 10 personnes, et en région parisienne. Et euh, ce lieu est tout près d'une forêt euh, magique. Euh, et, et la personne qui nous prête sa maison connaît bien cette forêt. Donc euh, on va pouvoir explorer les minéraux, les arbres, le végétal euh, dans ce module 4. On va travailler aussi avec des figurines et avec des plaquettes pour voir différentes manières de faire des constellations individuelles. On va voir comment on peut faire des constellations en virtuel, en individuel, en groupe. Et on va jouer avec différentes formes de constellations. Les expresso, les tétralèmes, les structurels et la ligne du temps. Euh, ce sera un, un, un, un, chouette, un chouette module comme tous les autres. Mais voilà, celui-là, on, on, va, on va explorer. Module 5, les dessous des cartes, puis le silence. Là, on va revenir sur les différentes phrases de réparation. Euh, qui ont jalonné les, les premiers modules et qui vont aussi euh, jalonner vos propres expériences. Donc on va prendre du temps sur quelles sont les phrases que vous avez expérimentées. Euh, on va voir les trucs et astuces des, des constellations, donc revenir vraiment plus précisément sur euh, quand le client régresse, comment on fait pour euh, euh, faire appel à lui en tant qu'adulte. Euh, voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs trucs et astuces des constellations. Et puis vu qu'il y aurait quand même pas mal de mots autour de ça, euh, on va faire une constellation silencieuse, les yeux bandés, pour voir à quel point ça peut être puissant sans mots aussi. Le module 6, ce sera deux jours en mars, un mardi, un mercredi. On va parler d'argent et euh, de circulation. Euh, ce qui a déjà percolé dans vos métiers de facilitatrice, euh, formateur. Euh, L'argent quelles sont nos peurs, quel est le prix, euh, comment, comment consteller le juste prix. Et puis, euh, on va voir comment on peut consteller dans nos métiers, euh, comment on peut consteller des modules de formation. Donc, j'ai moi-même euh, constellé ces modules-ci avant de, de les proposer. Comment est-ce qu'on peut consteller nos clients chez qui on va intervenir pour euh, euh, davantage percevoir leurs besoins d'accompagnement euh, et puis alors, euh, on va expérimenter, euh, donc ça, ça va être présent dans, dans, dans la plupart des modules, mais là, vous allez nous montrer euh, comment vous con, vous consteller devant, devant le groupe. Euh, et puis alors, on arrive au module 7, le dernier module, en mai euh, 2023, sur euh, « Valider tout le chemin parcouru depuis cette année euh, », donc « Reconnaissance de son parcours ». Et puis là, on va parler des origines des constellations. Euh, les constellations, elles viennent des Zoulous. Euh, moi, je suis formée à Berthelinger, euh, au mouvement de, de Berthelinger. Et donc, du coup, lui, il a, il a vécu pendant des années euh, en Afrique du Sud. Et c'est en observant et en, en expérimentant le chamanisme avec les Zoulous, l'animisme euh, qu'il a... Qu il a euh, euh, finalement concocter sa propre méthode thérapeutique et donc c'est important de se relier aux origines des constellations et puis on, on va faire euh, un, un, des rituels de passation pour se sentir pleinement légitime à, à, à être constellateur, constellatrice de projet euh, de nouveau vous allez chacun, chacune expérimenter une constellation devant tout le groupe et puis, euh, on va voir quels sont les espaces de co-création euh, qui peuvent, euh, qui peuvent se, continuer à se perpétuer après la formation. Euh, quelque chose que je voudrais rajouter, c'est que l'idée, c'est que dès le début, euh, vous, vous fassiez des euh, journées entre pairs euh, pour expérimenter entre vous. Euh, pas tout de suite avec les clients, d'abord vraiment entre vous, euh, ou dans votre entourage, euh, tous les projets des copains, des copines, de, de la famille, du conjoint, vos projets euh, professionnels, euh, et puis au fur et à mesure de pouvoir euh, se sentir légitime d'aller euh, faire la, des, des, ces constellations avec vos clients. Et donc, du coup, cet espace de co-création entre pairs est, est, est vraiment important pour euh, se, se sentir à l'aise avec l'outil, euh, pour oser euh, se planter, parce que c'est en se plantant qu'on qu se plante euh, comme des racines. Alors, euh, dernière chose, le prix. Euh, alors, c'est donc 14 jours de formation. Il y a euh, le, la, la salle et, et d'autres frais qui sont associés. Euh, je prépare plus ou moins deux jours avant les modules pour... Euh, donc voilà, il y a deux jours de préparation. Je suis assez disponible pendant les, les, la, la formation. Euh, et donc, tout ça fait que ça arrive à 2250 euros par personne pour euh, la formation. Euh, que je démarre avec 6 personnes minimum et que dans l'endroit qu'on a trouvé, euh, c'est maximum 10 personnes. Bon, s'il si, euh, s'avère qu'il y a une très très forte demande, euh, on verra si, si je fais plusieurs ou bien si on change le lieu. Mais là, le lieu qu'on a trouvé est, une, est un très, très très très très joli endroit et c'est à Lardy, L-A-R-D-Y, dans l'Essonne, en 91. Je m'adapte. À votre manière de dire les, les 91 pour moi euh, voilà donc euh, si vous avez envie si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter ou à contacter carole euh, qui, qui est à paris et qui euh, qui a eu l'idée qui est la personne source de cette formation à paris et puis euh, bah, je commence en, en décembre avec euh, à nantes euh, là, le, le groupe est déjà constitué, donc euh, peut-être qu'il va y avoir des témoignages qui vont se faire au fur et à mesure de la formation pour euh, euh, témoigner de la, la puissance de ces constellations de projets euh, auprès des personnes qui hésiteraient encore à s'inscrire pour Paris. A tout bientôt, avec grande joie